Donc ça c'est un Coran euh, qu'on a retrouvé avec cinq ou six autres manuscrits euh, au fond de la bibliothèque. Ah bon Oui, enluminé euh, luxueux euh, ah. qui est fait sur commande pour un des princes de la famille Kadjar, un Coran de tous les jours. Aussi Mais en tout ca... luxueux Oui. C'est pas le c'est ah, Je veux dire, avec un bon travail de ces oui, dorés, tout ça, oui, oui, ça, oui, ça oui. s'abîme. Mais je pense que, enfin, ou alors il les met... Euh, oui, dans une housse en cuir, oui, euh, ouais. C'est pas très ancien, c'est l'époque Rajar. date hein. parce que moi, je ne l'appelle pas 1826. C'est un labo qui hérite d'une très longue histoire, qui reflète en quelque sorte l'histoire des études iraniennes en France, puisque après donc, la Deuxième Guerre mondiale, Gilbert Lazare était à l'époque professeur à l'INALCO, et... Euh, c'était en fait le début de la bibliothèque de ce qu'on appelait plus tard l'Institut d'études iraniennes James Adam Estetter, et qui a commencé, comme disait le regretteur Gilbert Lazare, sur les motos de cheminée de son bureau à l'INALCO. Dans un premier temps... Euh il faut laisser enjeuner, madame Iran comme ça tu sais qu'il oui. qu existe et puis Exactement. tu vas voir dans le IDREF. Oui. Oh, Ces appels à projets oui. financés, oui. c'est oui. un euh. des moyens les plus féconds, les plus riches, de faire travailler en fait, la bibliothèque et le centre de recherche ensemble. Le projet EPIPOM, c'est-à-dire épigraphie de, du Proche-Orient médiéval, est donc centré sur un des fonds du CERMI qui est conservé, déposé à la Bulac, qu'on appelle fonds Henri-Violet. Il euh, contient un fonds documentaire et un fonds iconographique qui documentent des voyages de recherche de Henri Violet dans les années 1910 12 au Proche-Orient, en Iran et en Asie centrale. C'est un projet qui a été porté par le directeur de notre équipe de l'époque, euh, Bernard Ourcade. Il faisait partie de ce collectif de personnes qui se sont, entre guillemets, battues pour la Bulac et ont vraiment contribué à la bonne intégration de cette dimension collection-recherche. J'étais intéressé par le projet Bulac parce que je dirigeais à l'époque l'Institut français de recherche en Iran. Et j'ai bien vu à quel point d'avoir une très bonne bibliothèque était indispensable pour faire de la recherche. Revenu à Paris, dans l'équipe que je dirigeais, lorsqu'on a commencé à évoquer, début 2000, L'idée de regrouper les bibliothèques qu'il y avait sur Paris dans une bibliothèque moderne, évidemment, ça nous a tout à fait intéressé. Nous n'avions pas les moyens d'informatiser toute la bibliothèque et d'avoir des livres en nombre suffisant pour notre dimension. Et donc, le projet de Maurice Gardenne de faire un pôle euh, bibliothèque, enseignement et recherche était exactement ce que nous cherchions. Dans le contexte du projet BULAC, notre bibliothécaire actuelle Farzane Zaraï, et notre documentaliste, Marie-Madeleine Berriel se sont énormément investies pour préparer les collections, pour les bons déménagements, pour l'inventaire, puisqu'il a fallu préparer une convention des dépôts. Il est évident que se séparer de la bibliothèque était un déchirement pour un certain nombre de chercheurs, mais c'était un modèle qui était dépassé. Personnellement, je, je me suis mise à fréquenter la Bulac très rapidement euh, et en fait une fois que vous avez l'habitude de venir ici, c'est extraordinaire. Nous avons euh, l'usage de cette salle privative, salle de travail en fait, qui est attribuée au CERMI en tant que membre fondateur et qui est euh, fréquentée par des chercheurs et des doctorants et des étudiants euh, qui viennent là et qui euh, travaillent euh, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Ça, c'est très, très précieux. Je voudrais d'ailleurs remercier Madame Marie-Liz qui est une personne extrêmement bienveillante envers des équipes de recherche qui, qui est toujours derrière, qui est toujours à l'écoute et qui, qui est là pour répondre à nos questions.